Je suis un espion qui est dans le noir, un chien espion qui est dans le noir, pour vous observer.